très tentant de venir copier coller directement les URL comme ça et donc ce n'est pas la bonne manière de s'y prendre parce que vous voyez bien que ben, d'abord les personnes vont cliquer sans savoir vraiment sur quoi elles vont tomber est ce que réellement consulter ce, cette source est intéressant pour elles ou pas euh, la source n'est pas clairement citée et le dernier élément c'est que ben, c'est pas très joli en termes de présentation avoir directement les URL de cette manière là donc, il est vraiment important systématiquement de bien euh, mettre une webographie à la fin de vos documents. Euh, cette webographie, donc là je viens d'ajouter un petit titre, d'ailleurs c'est plus un titre 2 que je vais venir ajouter, voilà. Cette webographie, en fait, on va venir en toutes lettres indiquer de quoi il s'agit. Je vais aussi indiquer la personne qui a réalisé cette vidéo, la source en entier. D'accord S'il s'agit d'un journal ou d'un magazine, je vais indiquer d'où de, de cela vient, etc. Là, la personne ne m'a pas forcément donné l'autorisation pour la mentionner. Et comme c'est une vidéo publique, je vais, je vais simplement le mettre comme ça. Vous voyez, je suis venue ici, j'ai copié. Donc, j'ai fait « Ctrl-C » pour « copier ». Je suis venue copier le lien et maintenant, je vais venir le coller, mais en tant que lien ici, pour que ce texte-là devienne l'encre de notre, de notre lien. Comment je vais faire Je vais venir ici insérer un lien. Ce lien, je vais venir ici coller l'adresse hein, par « ctrl V ». Je vais venir mettre ici mon lien « YouTube ». OK. Et donc, il s'agit bien d'un lien, cette fois, vers un, un, une page web. OK. Et vous voyez ici le changement de mise en forme. Mon lien devient cliquable et je peux donc enlever directement euh, ce lien. À l'intérieur de mon texte, imaginons ici que j'aurais souhaité que les personnes se rendent sur ce tutoriel. J'aurais fait pareil en sélectionnant quelques mots, en allant ici sur le lien, en venant mettre mon lien hypertexte. Voilà, voilà. s'il s'agissait d'un ouvrage, hein, je viendrais bien entendu indiquer l'auteur, indiquer la date de parution et l'éditeur, voilà, pour réaliser vraiment une, une bibliographie complète. Donc là, je viens de copier mon lien, je viens sélectionner, je viens cliquer ici en haut sur le lien, je viens coller le lien, OK, et mon texte est rédigé. Et comme ça, en fait, pour l'ensemble de mes sources et de ma webographie. Maintenant, mon rapport est réellement complet. Alors, il serait probablement bien plus long hein, s'il n'était pas en faux texte, euh, en, en lorem ipsum. Euh, ce qui m'intéresse aussi souvent, c'est de compter le nombre de mots que je peux avoir euh, sur ce document. Par exemple, ici, si c'était un article, je voudrais savoir combien de mots compte cet article. Je vais venir le sélectionner. Je ne veux pas prendre la webographie, je voudrais juste l'article. Je vais venir le sélectionner et ici en bas de mon écran apparaît le nombre de mots. Je peux double-cliquer ici en bas et je vais avoir l'ensemble des statistiques concernant la zone que je viens de cliquer. Vous avez donc maintenant l'ensemble des éléments qui vous permettent de présenter correctement et de manière simple un document de type rapport sous « Word ».